La malnutrition est répandue dans une grande partie du Cameroun rural. Les carences en micronutriments sont particulièrement problématiques pour les femmes et les jeunes enfants et peuvent entraîner une immunité altérée, une mortalité et une morbidité accrue, ainsi qu'une altération de la croissance physique et du développement cognitif chez les enfants. Lutter contre la malnutrition requiert la compréhension du contexte et des principaux facteurs de malnutrition Comment les régimes alimentaires et les infections interagissent pour contribuer à de mauvais résultats nutritionnels. Talking about the, the causes of uh, malnutrition which is rampant here, the causes here are uh, inadequate income for the parents, uh, inadequate foodstuffs on one part, and on the other part, uh, there is that lack of knowledge on how to actually come out with a balanced diet. Dans le cadre du projet de gouvernance des paysages multifonctionnels en Afrique subsaharienne, le CIFOR travaille dans la région de l'Est du Cameroun et dans la province de la Chopo, en République démocratique du Congo, pour identifier les opportunités de renforcer la sécurité nutritionnelle en utilisant de manière durable des aliments locaux, d'origine végétale, riche en micronutriments et en améliorant les pratiques locales liées à l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène et enfin à l'allaitement maternel exclusif. Ces expériences ont contribué à concevoir des interventions appropriées pour réduire la malnutrition dans les régions We saw very high rates of malnutrition. We had low dietary diversity. In, across the communities, across the 15 villages, because of over-dependence on couscous, which is a fufu made out of cassava flour. And open defecation was like the norm, because we had over 80% of the communities don't have toilets. The participants don't use toilets and they defecate in the open, which is a big challenge. Même si elle est riche en ressources naturelles, la région de l'Est du Cameroun détient un des taux de malnutrition les plus élevés. Dans la localité de Ndélélé, située à plus de 235 km de Berthois, la situation est alarmante. Selon le docteur Ngoum, directeur de l'hôpital de Ndélélé, en 2021, le centre a reçu 260 cas de malnutrition sévère, précisant qu'il ne s'agit que des cas connus, étant donné que le district est vaste et que des réfugiés de la République centrafricaine voisine y vivent. Il n'est pas conséquent, difficile d'avoir un chiffre exact. L'étude du projet GML a révélé que de nombreux enfants de la localité ont un retard de croissance. Ceci est probablement dû à une mauvaise nutrition, une absence de variation des repas, une alimentation faible en protéines et surtout en micronutriments. Enfin, un taux d'infection lié à l'absence des toilettes et des mesures d'hygiène telles que le lavage des mains. Ici, en Goto par exemple, il était difficile de varier les repas, étant donné l'absence d'un moulin pour écraser les aliments plus durs. Dans le village ici, là, euh, il n'y a que le couscous. Les habitants ne variaient pas le, le couscous. On mange le couscous le matin, à midi et le soir. Parfois avec la même nourriture ou une, euh, avec les légumes verts, sans faire de bonnes sauces. Oui, c'est surtout ça. Et quelqu'un pouvait manger ça comme ça là-même pendant 3-4 jours afin de trouver encore l'autre qualité pour continuer avec. Par conséquent, le maïs sec était juste vendu sur le marché ou transformé en boisson alcoolisée. Les habitants se retrouvaient pour consommer uniquement du couscous de manioc. À leur demande, les femmes ont reçu un moulin à moutre qui désormais est d'ici à écraser le maïs, le manioc et le soja. Aller en ville écraser, c'était quand même trop difficile. Bon, maintenant, comme la machine est arrivée, ça nous aide à varier. Parce que le matin, on peut manger le maïs, on peut faire, on peut faire la bouillie du maïs. À midi, le coussous de manioc. Et le soir, le couscous de maïs. Donc ça nous aide à changer les aliments. Ainsi, pour trouver des solutions aux problèmes de nutrition, une quinzaine de femmes ont été réunies par le projet GML. Les femmes, issues de six villages et inscrites dans plusieurs initiatives, ont cité les obstacles et besoins auxquels elles font face au quotidien en termes de nutrition. Comme solution pour une alimentation saine, elles ont émis le vœu d'avoir des aliments variés qui présentent un grand apport en nutriments, protéines et vitamines, comme apport des semences de haricots rouges, de soja, D'oranges, de papayes et de patates douces leur ont été remises pour semis dans leur champ. Nous voulions qu'ils les changer leur diète un peu, d'eau plus staple, d'eau plus de végétales et de fruits. Certains ont mentionné d'autres produits qu'ils pouvaient gérer. Et donc c'est là que nous avons pris pour dire Ok, nous pouvons vous donner des seeds parce que ces choses peuvent gérer ici, vos soins sont fertiles. Et vous pouvez gérer quelques-uns de ces choses soya beans were picked, beans were picked, and so we provided for them the seeds and it was, it was amazing because for some of them it was their first time ever for growing soya beans and beans as well and in the first round it did so well and they were so excited about it and so they said we did not know that we could use so little effort to get so much gain Certains découvraient le soja pour la première fois et d'autres ont préféré s'associer, enfin, d'en faire la culture en groupe. Nous nous sommes regroupés au moins 108 personnes. On a fait un champ communauté pour faire la séance. Mm -hmm. Parce Il faut qu'on multiplie ça beaucoup. Vous voyez comment j'ai gardé la quantité ici si? pour faire au moins 5 grands champs. C'est des aliments très, très nutritifs pour nous. Mm -hmm. Alors, nos enfants, même surtout nos filles qui accouchent encore, même actuellement, ma fille fait les boulies avec ça et voici, même son bébé qui est là, son bébé est porté. On m'avait montré qu'il pise l'autre, il trempe dans l'eau. À partir de 7h jusqu'à midi, ça vient de la taille. la peau là. Après, maintenant, il met ça au soleil, il est gris, il ne paie pas le coco. Ou le Même la bouille aussi, elle fait avec. Bon, on mange souvent avec mes enfants et mon mari, et mes, soeurs aussi, mes frères aussi. Bon, il va aussi. <rire> mes enfants, ils d'ailleurs, elles sont d'art costauds, d'autres mangent bien. À Belita, le projet GML a pu obtenir et distribuer des plants de patates douces à la chair orange. Une variété riche en vitamine A, grâce à sa collaboration avec M. Erasmus Tang, nutritionniste à l'Institut de recherche agricole pour le développement. Dans le village, on s'en délecte. La patate qui est arrivée là, c'est trop nourrissant. Ça m'a permis l'alimentation et ça m'a au moins fait une chance de varier cette alimentation. Cette patate, trop nourrissant. Les infections représentent une conséquence majeure de la malnutrition dans ces villages avec en cause l'absence des toilettes dans les habitations, les écoles et le manque de respect des pratiques d'hygiène, telles le lavage des mains. Comme solution, il fallait donc construire des toilettes appropriées pour les habitants. Désormais, grâce aux conseils reçus, les habitants sont mieux équipés pour gérer leurs besoins individuels en matière de santé et d'hygiène. Ils se sont vraiment adaptés très rapidement, au point où quand un seul dit « je vais chier », c'est presque toute la classe qui va se mettre dehors et ils s'alignent autour, autour de la fosse. Quand Philippe danse, tout le monde est dansé. Quand Philippe saute, tout le monde est sauvé. Quand Philippe roule, tout le monde roule. Au niveau de l'hôpital, c'est la sensibilisation. Ce qu'ils font à la base, apprendre à préparer les jeunes se laver les mains aux femmes, comment maintenir le ménage, euh, ça change un peu beaucoup de choses et les enfants euh, euh, changent déjà. Il y a le taux de, de malnutrition qui diminue. Le projet GML a également enseigné aux mères allaitantes l'importance de l'allaitement maternel exclusif pour les nourrissons pendant les six premiers mois qui suivent la naissance. Une pratique peu commune dans cette localité. Pendant que l'enfant est né, je lui ai donné le lait maternel pendant six mois avant que je lui commence à donner la bouille. Dans la bouille, -là, il y avait trois choses. Il y avait le maïs, la poudre de viande, la poudre du poisson, le sucre, la cuillère d'huile et l'arachide. Si la première partie du projet consistait à fournir des plants et à former les habitants, sur la manière de les produire, une question cruciale se posait dès lors après les récoltes qui se sont avérées fructueuses. Comment consommer des produits à peine récoltés dont on n'en a jamais fait usage C'est ici qu'intervient la seconde phase du projet qui consistait à faire des démonstrations culinaires en plein air. Elle permet de montrer aux femmes comment cuisiner de nouveaux repas dans le but de varier leur alimentation quotidienne grâce à ces récoltes. Ils nous ont posé la question de savoir là, comment on a ces aliments-là, comment on les prépare. C'est sur la base de ces questions maintenant que nous avons développé donc des activités qui ont trait à la démonstration culinaire participative. Je dis bien participative parce que ce sont eux qui sont sur le terrain en train de manipuler. Donc nous sommes juste des facilitateurs, on les apprend et eux ils sont dans la participation, dans la réalisation. Voilà donc nous avons donc développé des modules de démonstration culinaire pour les apprendre effectivement à préparer des repas à base des nouveaux aliments qu'ils ont eu introduits dans leur champ. C'est à ce boulot que la foire culinaire démonstrative a été organisée. 89 femmes venues de 6 villages se sont rassemblées en groupe afin de cuisiner de nouvelles recettes. Des recettes qu'elles feront exposer et déguster à tous ceux venus y assister et même aux membres de l'équipe du projet. Des recettes ont été créées, voire modifiées. Ainsi, la majorité des femmes ont désormais appris à varier leur alimentation pour avoir un corps sain et en bonne santé. Ici, on retrouve les plantains partout et c'est vraiment vieux. Nous, on est venus avec le système que ils peuvent faire le planter menacé en augmentant l'arachide et l'huile rouge et le sel avec un peu de légumes qu'ils appellent le zoom pour mettre dessus ça, pour manger. Et cela est là très riche. Et ils peuvent aussi, en dehors de l'arachide, ils peuvent utiliser le soja. À la fin de la démonstration, l'instant de dégustation de mets par tous est allé au-delà du manger ensemble. C'est aussi une occasion d'échanger et de partager les informations et les expériences relatives sur la nutrition que les femmes ont apprises pendant le programme entier. C'était très bon, C'était très bon. Je rentre maintenant le ventre est plein. Le héros, c'était bon. Le plantain qu'ils ont préparé, c'était bien. La patate, c'était bien. Le couscous, ils sont tournés là, c'était bien. On a bien mangé, on devait préparer. Parce que les davis, comme on a préparé, maintenant ici, là, les davis, ça que c'est bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que ça donne la vitamine. Même la bouillie que la maman s'est faite c'est de bon. Grâce à l'intervention du délélé les femmes ont considérablement amélioré l'alimentation dans les familles. Elles sont devenues des ambassadrices de la nutrition et partagent leurs connaissances avec différentes communautés de la région. À raison des récoltes abondantes qu'elles ont obtenues, elle garde une partie et partage également des semences, tandis que d'autres vendent le reste au village voisin. De ce fait, la malnutrition dans l'est du Cameroun est en train d'être éradiquée, les résidents assumant la responsabilité principale de veiller à ce qu'au moins chaque ménage soit équipé à la fois des connaissances et des ressources nécessaires à une alimentation équilibrée.